Shorty got an iPhone S, but she ain't in America I wanna talk less, baby girl, let me go in handy, girl How'd you wanna hopscotch, crisscross, fight it with a Panama When her eyes why shorty said, it's because I'm a fan Quoi oh. Bon frère. D'accord, ça fait longtemps. Ouais. La la, la de Lilian, il, il y a tout le monde. Team, Allez alors. à la semaine prochaine. Mais mais Cherim Vas-y, moi je suis. Cherim, tu speed on oh. avait Si Non. Tu es où Pas un shot à squelette, Cherim. Ah ouais, tu Attends attends, les gars, venez. Oh. Ça fait 20 minutes que je suis au 0. Vous êtes, les va, vous êtes les deux premiers à le cramer. <rire> attends mais attends il faut, il faut que j'aie voir le doc. Protégez-moi. Levi T'es Livai J'arrive Attends j'arrive j'arrive. Pourquoi tu le gueules comme ça T'es stu... stupide. Ouais. Attends je suis obligé de regarder le doc. <rire> je vais le doc. <rire> Ils sont le pas, sont pas titan, parce que je suis titan, du coup voilà, ils sont pas avec moi. Ouais, ah, et du coup, je suis quoi euh, Bah non, je Tu... tu... Est-ce que tu en as... rends as... que, tu as... que, tu as... que tu je <rament comme employee mét> te <adequate> dise Viens, on, on s'écarte tous les deux et tu me le dis. Mais, moi, mais en fait, tu peux... Mec, t'es titan, c'est pas vraiment pas cool. Et, ouais, chaud. <atof Respect> <sonst> et pourquoi tu me. As... Voilà. <rire> <laughs> Comment tu sais Mec, je sais tout en fait. Pourquoi tu me tues pas Bah, parce que je t'aime bien. Parce que moi aussi en fait. En fait, on est ensemble. C'est pour ça que Snowball, il pourrait venir avec nous en vrai, ouais, je pense. Je pense que... Un problème, ah, okay, okay, bah ok, mon frère, vas je viens. Y a bah ouais, d'où f**k D'où Mais les... est Et comment tu sais qu'il est a des titans avec moi Mais je sais tout, mec. Je t'ai dit hein. Il me voit pas. Oh mais... De quoi il parle toi, toi, tu peux venir avec nous aussi, si tu veux. Mais moi, je vous l'ai dit, les gars. Mais... Titan. <rire> <rire> je comprends rien Je comprends rien où je vais, les gars. Tu, tu, tu veux vraiment comprendre Je veux comprendre. Ouais. What What What, what C'est bien ce que je me disais. Non. Je peux en avoir s'il te plaît? Eh, T'en as je combien? J'en je ai 6. T'avais pas capté euh, directement? Si si, j'avais compris! Ah bah voilà! Je vais faire ces mods juste par contre. Ou son, son, son casque. Euh, prends son casque. J'ai un à faire si tu veux. Ouais, ça va nickel. Salut! Euh... Ouais, ça. Salut, salut, les, gars salut, salut les, gars, les gars Les gars les les, les, les, les gars, les les les gars, les gars, av les gars, avant que vous, avant avant vous, vous le saucez il est avec nous eh les, les, les gars c'est gr oui. groupe de 6 hein si jamais hein. Oui mais en lui, lui en avec un nous, un nous là On avait compris on avait Delta vient avec nous gars Il y a toute l'équipe là en fait Delta vient avec nous Salut Qu'est-ce qu'il y a Bah go go On là eh, attendez, par contre, deux secondes, deux secondes, deux secondes, pourquoi vous dites que j'ai tué quelqu'un Pourquoi vous dites que j'ai tué quelqu'un C'est faux, c'est moi qui l'ai tué en plus. Ah bah d'accord. Bon, allez, nique sa mère. Ouais, ouais, bon. Allez, oh, oh, tu, tu, Bichard. Il y a Bichard au-dessus des autres. Bichard, Bichard. Ok, je suis mort, nice. Oh putain, Oh, le pad. Oh non, chacun s'est transformé là. Oh, alors là, lui. Oh, les gars, le plus malaise, laquelle. Non. Oh, c'est bon Le malaise. Oh là, Qu'est-ce qu qu'il y a mon ref Oh, attends, Salut C'est tous Oh merde, C'est incroyable ça. <méris> sur moi Vas-y, vas-y, on les nique, on les nique, on les toi, avec toi, je suis avec toi. Oh, non. <méris> non. Non, mais attendez, mais c'est. J'suis avec toi, ma je suis avec toi. Charim il dans la sauce. C'est quoi ça qui, qui est assez C'est un dit gros. Il peut pas être ici. Bichard, non Tu fais Oh putain. Y'a Charim sur moi A L'AIDE oh. L'AIDE Ouais pas moi quoi, pas à moi non. <rire> allez ouais, allez. allez viens, là Ok, je <rire> Est-ce que tout le monde voit que c'est moi euh, Bah tu peux, les gens peuvent savoir que c'est toi. Et franchement c'est perds si tu me tues en fait. Y'a quoi moi tu vois? Oui, oui. Bon bah écoute, viens, tiens. Un pote. Allo? Oh! C'est là! J'ai trop peur. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe! Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, tu vois, c'est l'ultime. Ouais, ouais, ouais. Dites pas que c'est moi aux autres, s'il vous plaît! Oh non, t'inquiète. Non, ça se verra pas! Franchement, c'est vraiment le moment de te tuer parce que après, tu vas. Peux... Bah, bonne chance pour me tuer quoi! C'était le groupe de taf! Oh. oh, bah cours hein, oui! Oh, oh, aïe aïe aïe! C'est le vieux Bichard! Ça, ça dimensionne? Ah oui, c'est pas Mais, ouais, j'ai... J'arrive pas ou pas J'ai vu que Nanox... Y'a d'autres gens... Les... Ah mais y'a Bichard, y'a Bichard, Nanox, y'a Bichard <rire> on, est, on est ensemble, les gars Oui, oui, on est ensemble, oui, oui <rire> Les gars, y'a Bichard, les gars, y'a Bichard, y'a Bichard, y'a Bichard juste là. c'est oui, Bichard, il fait. Faites fort Non, mais non, mais c'est. Oh oui, bah bon, c'est Guilé avec moi, faut aider quoi. Ah ouais, mais du coup, il s'est barré, c'est débile. Ouais, je suis en train vous, barrer vous, Que vous soyez suffisamment pas barrer, vous juste. C'est de 4, non J'étais en 1v1 contre Bichard, l'ultime, et. Oui bah, ultime, oui, bah oui, bah merci, mais. J'ai perdu tous les morons Tu devrais plutôt focus tes anciens mates. Ils sont là, à gauche. Mais si vous venez pas avec moi, je pourrais pas les tuer tout seul. Hein. Bah ils sont là, si vous voulez. Ils sont là, ils sont là, ils sont, là, ils sont derrière. GG. On se go, on se go, fait mal, il fait mal. C'est le but de nos rôles. Oh non les gars Pitié pitié pitié Sauvez-moi Ah ouais bon Oh je comprends rien là Oh quel bail. Oh quel bail. Mais t'es insupportable bichard <rire> C'est infernal Go vient euh, dé bien déta bien Déta Il est sur moi bichard Ouais vas-y viens. Je t'ai su, je t'ai su, ça t'ai su. Il veux Bon, suivez-le là, on s'en bat les couilles. Oh, il est d'une lourdeur. Tu veux Salut le, Arnaud Salut mec Ah, je peux te dire qu'ils vont te courser, hein. Bon, oh, je peux te dire qu'on va se faire courser tous les deux, Bichard, on hein. les On est vraiment désolé, mais vraiment la game est plus la merde, quoi. Bah oui, c'est pas Oh la la, mec. Go, go, go, go stable, reviens, reviens. Bah, après, je suis quand même full vie avec un en plus quoi. Oh, c'est horrible là, là, taper par derrière. Oh merde. Bah, y'a Fiabichard. Oh putain, mais toi, c'était. What? Mais c'est ce bizarre là. Mort? Ah, Bichard, tu devrais vraiment pas crosser avec eux quoi. Aaaaaah! Ah Putain, mais crève! Non, non, reviens, reviens! reviens. Putain, mais me tue! vous avez un classement fer parce que là, il va dans vraiment 8 de du je, je le dis pas ça! J'arrive! J'en ai eu un! C'est Nanox! Ah yes! Michard a récupéré le heal! Oh, oh le bâtard! Michard a eu le heal! Non. Oh le bâtard! Tu devrais plus me target maintenant, je suis tout seul. Hein. Vas-y, je t'aide. Je t'aide, qu'est-ce que voilà tu fais Pardon, pardon, T'as raison, t'as raison, excuse-moi. Et voilà. Je t'avoue, j'ai un peu paniqué, désolé. Oh, C'est pas trop cheat en tout cas. Oh, C'est trop cheaté, gros. Je viens ah, dommage. Mmh. Mais comment tu peux ne... mais en fait je comprends pas comment tu peux mourir c'est un Il s'agirait de nerf l'ultime quoi Ah oh ouais il fait, oh ouais, il fait trop ah, non, mal non mais l'ultime chaque partie je sais pas quoi okay, Allez pas, on Allez comme effet je et j'ai plus force J'ai plus force encore j'ai plus force plus